il y a une association qui est née pour soutenir les luttes sociales et on s'est monté au tout début pour faire un CD de soutien aux Fralib, qui sont donc des employés d'Unilever qui avaient décidé de délocaliser leur usine de thé dans les pays de l'Est pour aller faire plus de bénéfices parce que c'était une entreprise qui était bénéficiaire et du coup ils avaient décidé de localiser pour satisfaire l'appétit toujours plus grand des actionnaires et les ouvriers au lieu d'accepter euh, cette fatalité, euh, ce licenciement et la fermeture ont décidé de prendre l'usine, de prendre des armes euh, et d'occuper l'usine et de proposer à Unilever de reprendre l'usine qui avait été payée globalement euh, bah, beaucoup avec nos impôts, avec, euh, avec l'argent français et donc les, les ouvriers avaient dit nous on fera tourner l'usine et donc euh, les ouvriers ont, ont, ont ont entamé une longue, longue, longue grève qui a duré 1336 jours avant qu'ils gagnent au Prud'homme. Et ces 1336 jours, c'était compliqué pour eux de remplir les caisses, d'avoir de l'argent, de continuer à pouvoir nourrir leur famille et tout ça. Et donc il y a eu, c'est vrai, beaucoup d'initiatives en France qui se sont... Qui se sont monter un petit peu à gauche à droite pour pouvoir remplir la caisse de solidarité et donc l'association Tous Lutte, qui est à l'origine du, du, du café associatif bah, nous on a proposé de faire un cd un cd de lutte une compile avec des reprises avec une, une chanson qui avait été créée par les ouvriers et du coup ça a permis de renflouer énormément les caisses de lutte et, et voilà ça leur a permis de tenir un petit peu la... Suite. Voilà, l'idée qu'on a derrière, c'est de favoriser un vivre ensemble, mais pas un vivre ensemble qui serait bah, vivez comme nous, parce que la France a une culture qui est la culture dominante, et qui serait de l'assimilation en fait. Voilà, il y a toutes les classes sociales, qui sont là, qui se côtoient, qui se fréquentent, et du coup, on arrive derrière des concepts qui sont diabolisés par, par tous ces gens qui, qui ont intérêt. Euh, à ce que, les, à ce que les, classes, euh, les classes inférieures et les classes moyennes se regardent les uns les autres au lieu de, de regarder vers le véritable ennemi qui est euh, la classe dominante, euh, les gens se fréquentent. L'idée c'est le texte d'Apollinaire qui disait qu'en euh, temps de fascisme et donc c'est des temps sombres, euh, on perd un peu la lumière, il était grand temps de rallumer les étoiles. C'était une bonne idée parce que vraiment dans les étoiles des gens, bah, dans les yeux des gens, on voit des étoiles et on a bien choisi une je pense.